et à tous euh, qui êtes connectés euh, pour cette conférence organisée par euh, la faculté de théologie de l'Université catholique de Lyon dans le cadre des conférences organisées pour l'année Saint-Irénée. Alors, je voudrais vous présenter pour commencer notre orateur de ce soir, le frère Sylvain Detoc. Le frère Sylvain Detoc a 41 ans, il est dominicain, docteur Lettres de la Sorbonne, Paris 4, avec une thèse sur l'Odyssée et ses réécritures. Le frère Sylvain a également à son actif plusieurs publications autour de l'articulation, euh, entre mythes et littérature euh, notamment un livre qui est paru aux éditions du Rocher en 2006 sur le mythe de Méduse et Persée il a enseigné euh, avant d'entrer chez les Dominicains la littérature comparée à Paris 4 pendant 4 ans et donc entré chez les Dominicains en 2008 et ordonné prêtre euh, en 2015 actuellement il euh, finit la rédaction euh, d'une thèse de théologie et sciences patristiques euh, à l'Université catholique de Lyon. J'ai la joie de, de l'accompagner comme directeur de thèse euh, sur l'herméneutique de Saint-Irénée de Lyon. Euh, il est intervenu en mars 2019 à un colloque à Rome, euh, à la Grégorienne, l'Université Pontificale Grégorienne, euh, sur un thème euh, de Saint-Irénée, autour du motif de la symphonie, et puis également dans le dernier euh, colloque international que euh, nous avons organisé à Lyon, euh, dans le cadre du pôle 2 de l'unité de recherche de l'Université catholique de Lyon, en partenariat avec l'Institut des sources chrétiennes, le 8 octobre 2020, sur Irénée. Et dans le cadre de ce colloque international, il nous a livré une conférence sur la métaphore des corps du Verbe chez Irénée. Euh, il a publié, entre autres, euh, au cours de son doctorat, un article dans la revue « Connaissance des Pères de l'Église » au numéro 150, juin 2018, un article intitulé « La divinisation chez Irénée et son soubassement métaphysique ». Le frère euh, Sylvain, euh, ce soir, va nous entretenir du sujet suivant, vous l'avez donc en haut euh, de la vidéo, de l'écran vidéo sur le site, « L'Église, un corps organique, l'articulation des charismes selon Irénée ». Avant de lui laisser la parole, euh, j'attire je, je, votre attention donc sur euh, deux points. En dessous de l'écran vidéo, euh, vous pouvez télécharger le support de la conférence et je vous invite à le faire tout de suite, comme ça, tout en écoutant et en voyant le frère euh, Sylvain, vous pourrez en même temps suivre, euh, donc, euh, voilà, sur le support de la conférence, les textes d'Irénée qu'il lira et commentera tout au long de sa conférence. Et puis un lien également pour le chat, ce, ce chat vous sera utile euh, dans la deuxième partie de notre soirée, après l'intervention du frère Sylvain, qui va durer à peu près une heure, qui va nous amener vers 19h30, 19h35, euh, suite à quoi nous aurons un temps de questions-réponses euh, d'une demi-heure ensemble. Et vous pourrez, à travers ce chat, poser vos questions euh, que je recevrai, que je pourrai modérer, et puis dont je me ferai l'écho auprès du Sylvain, auprès du frère Sylvain, qui pourra donc répondre à celle-ci. Euh, frère Sylvain, je vous laisse donc la parole. Et Je vous remercie infiniment d'avoir accepté de nous livrer cette conférence qui vient clôturer ce cycle de conférences que nous avions organisé, notamment en partenariat avec le Collège supérieur de Lyon également. Merci, cher frère Elie, et merci aux organisateurs de ce cycle de conférences donc de m'accueillir ce soir pour euh, poser la question de la présentation de l'Église comme un corps organique, un corps dans lequel s'articulent les charismes. Cette conception, c'est celle d'Irénée, euh, elle est assez éloignée sans doute de la conception spontanée que nous avons de l'Église. Une Église que nous pensons peut-être plus spontanément en des termes d'institution, d'institution juridique que euh, en des termes biologiques, en des termes euh, métaphoriques comme ceux d'Irénée qui nous parle à la suite de Paul, bien sûr, d'un corps vivant. Effectivement, il me semble que soit que l'on pose un regard de l'extérieur sur l'Église, soit que l'on pose un regard de l'intérieur, c'est la grande tentation qui est celle de nos contemporains, la nôtre aussi parfois, de regarder l'Église comme une simple institution. Euh, C'est ce qui arrive en général dans le discours médiatique ou dans les films, quand on parle de Rome, du Vatican, du pape et des évêques, du clergé. Au mieux, dans ce cas-là, on pose sur l'Église un regard, quand il est bienveillant, un regard qui ressemble à celui qu'on poserait sur une ONG caritative. Quand il n'y a plus cette bienveillance, c'est le regard que l'on poserait sur une société discrète, voire secrète, aux usages plus ou moins suspects. Et le fait est que ce regard, on peut être amené aussi, petit à petit, à le poser à l'intérieur même de l'Église. C'est ce qui arrive assez spontanément aussi quand on parle maintenant du magistère de l'Église, on songe alors assez vite à une sorte de magistrature extrinsèque, de cours de juridiction en apesanteur de la vie concrète des communautés chrétiennes. On songe alors en fait à la curie, au dicastère romain au clergé, peut-être plus largement, à ces gens qui, euh, très loin, dans des bureaux ecclésiastiques, élaborent des textes, des normes qui seraient en quelque sorte parachutées ensuite sur les églises locales. Et le phénomène se répercute éventuellement de façon pyramidale ensuite à l'échelle de ces mêmes églises locales, par exemple, au niveau des conférences des évêques comme la conférence des évêques de France par exemple ou ensuite dans chaque diocèse dans l'entourage de tel ou tel évêque sa maison diocésaine le séminaire qu'il gouverne etc une institution et une institution qui semble avoir fini par revêtir par écraser par cacher en tout cas la vitalité chrétienne fondamentale, celle de la vie baptismale, celle, tout simplement, de la vie dans l'Esprit-Saint. Cette manière de voir les choses, elle est très éloignée de celle d'Irénée, en particulier, et plus largement de celle des pères de l'Église. Et l'exégète André Méa, en 1982, dans un volume des Studia Patristica, expliquait que chez Irénée, on ne trouverait pas le mot que nous, nous traduisons par « institution », qu'on ne trouve pas non plus chez lui cette opposition devenue classique entre le charisme et l'institution, une opposition qu'on cultive volontiers depuis la fin du XIXe siècle, en particulier, notamment à partir des milieux de l'exégèse germanique, avec Irénée et les pères, ce que nous modernes nous appelons l'institution, c'est une réalité qui déjà est de l'ordre du charisme, c'est-à-dire en grec, une réalité qui est de l'ordre de la grâce, charis un charisma, une réalité. Donc, de l'ordre de la grâce, une réalité qui dépasse nos ressources terrestres, nos ressources ordinaires. L'Église, dans cette approche-là, n'est pas séparable de l'Esprit. Elle n'existe pas sans l'Esprit Saint. L'Église, au fond, est tout entière, y compris dans cette dimension que nous, nous qualifions d'institutionnelle, elle est tout entière un Donnée de grâce, une réalité de grâce. Bref, pour parler grec, tout entière, une réalité charismatique. Et si l'on cherche chez Irénée une phrase qui résume bien cette ecclésiologie fondamentalement pneumatique, un pneuma en grec c'est l'esprit, une, une ecclésiologie fondamentalement pneumatique, c'est-à-dire euh, que l'Église est une réalité fondamentalement pneumatique de l'ordre de l'Esprit-Saint, on trouve cette expression bien frappée dans le livre 3. C'est un joli chiasme, une figure de composition, hein, qui entremêle les éléments qui sont évoqués pour montrer comment ils se tiennent euh, l'un l'autre. Voici cette expression, cette formule, « Là où est l'Église, dit Irénée, là est aussi l'Esprit de Dieu ». « Et là où est l'Esprit de Dieu, là est l'Église et toute grâce. » Pour résumer ce que je viens de dire, cette entrée en matière, au fond, on pourrait prendre une image qui va bien être dans l'axe de celle de Paul et d'Irénée. Le regard institutionnel risque de ne saisir du mystère de l'Église qu'une sorte de mécanique, comme celle d'un robot, ou d'un squelette. Ce regard-là doit se contenter d'appréhender une réalité froide, mue de l'extérieur, au gestes saccadé comme une marionnette en quelque sorte, ou pire, un cadavre. Et un cadavre, quand on l'analyse, on l'autopsie et on ne trouve pas à l'intérieur de lui du vivant. Cette église-là, au fond, ce serait en quelque sorte l'Église sans l'Esprit-Saint. Mais le regard charismatique, lui, c'est le regard qui saisit au contraire dans le corps vivant de l'Église, ce côté, cet aspect précisément vivant, qui touche du vivant. Il saisit un corps en vie dont il s'agit de faire l'expérience, un corps qui est mu en vertu d'un dynamisme qui agit non pas hors, mais au-dedans de lui-même. Ce dynamisme, pourtant, ne vient pas que de lui, parce qu'il vient d'au-delà de lui. Et cela, c'est le mystère de l'Église dans l'Esprit-Saint, ou de l'Esprit-Saint dans l'Église, pour jouer sur la formulation d'Irénée. Mais ce corps, effectivement, ce n'est pas un donné Inerte, un donné en vrac, il est fait d'organes différents qui se complètent, qui s'articulent harmonieusement. Il est composé de structures porteuses. Il y a parmi tous ces organes, des organes plus importants que d'autres, des organes vitaux, mais tous ces organes, en définitive, sont façonnés par Dieu, par son Verbe et son Esprit. Je voudrais commencer par dans un premier point que vous pouvez suivre aisément sur le dossier qui a été mis en ligne à cette intention, je voudrais commencer d'abord par brosser un petit tableau existentiel de la vitalité de l'Église, c'est-à-dire concrètement de l'exercice des charismes dans les églises qu'Irénée a connu à la fin du IIe siècle et dont il nous décrit certains éléments. On peut penser à l'église de Smyrne en Asie mineure, celle dont il provient. On peut penser à l'église de Lyon, et voire à celle de Vienne dans la vallée du Rhône, cette église des Gaules qu'il est venu servir comme évêque. On peut aussi penser à l'église de Rome par laquelle il est très probablement passé. Et lorsqu'Irénée décrit la vie de ces églises, il ne le fait pas sans euh, littéraire, un projet qui est conditionné par la polémique. Irénée lutte contre les tenants d'une soi-disant gnose, d'une soi-disant connaissance secrète révélée à des initiés. Et pour réfuter cette soi-disant gnose sur le terrain des charismes, Irénée va s'appuyer sur le fait que ces gens-là offrent une contrefaçon des charismes, alors que la communauté chrétienne, elle, elle exerce les charismes véritables, les charismes authentiques. Cette contrefaçon gnostique des charismes, ce sont des simulacres qui relèvent ou bien de la supercherie pure et simple, artifices que les prédicateurs gnostiques savent manier en maître voire éventuellement d'une activité démoniaque, en tout cas quelque chose qui est très loin de l'honnêteté de ce que pratique l'Église, et on s'en aperçoit notamment au fait que ces soi-disant prodiges accomplis par les maîtres gnostiques, eh bien ils sont payants, il faut passer à la caisse un jour ou l'autre. En particulier dans le livre 1, Irénée décrit un certain gnostique qui s'appelle Marc, Marc le mage ou Marc le magicien, qui prétendait être dépositaire d'une grâce qui le faisait prophétiser et à laquelle il pouvait faire participer ses disciples. Crie Irénée, « Le pouvoir de prophétiser n'est pas donné aux hommes par Marc le magicien, mais ceux à qui Dieu a envoyé d'en haut sa grâce. » « charis » en grec. Cela possède le don divin de prophétie, un don « théos d'automne », c'est-à-dire un don qui est donné littéralement par Dieu. Et ces gens-là, ces prophètes authentiques, donc ils parlent où et quand Dieu le veut, non quand Marc le commande. Car celui qui donne un ordre est plus grand et plus puissant que celui qui le reçoit, puisque le premier fait acte de chef et que le second agit en subordonné. Si donc Marc ou quelque autre donne des ordres, comme ont coutume de le faire dans leurs banquets tous ces gens-là, jouant aux oracles, se donnant mutuellement l'ordre de prophétiser et se faisant les uns aux autres des prédictions conformes à leurs désirs, ici en incise, ce sont les cultes et les pratiques. Euh, des païens qui qu'Irénée stigmatise hein, de la prophétie, de l'oracle dans les religions païennes. Eh bien, si de cette manière, hein, à la manière des païens ou à la manière de Marc le mage, on commande aux esprits de prophétiser, alors, conclut Irénée, celui qui commande sera plus grand et plus puissant que l'esprit prophétique, bien qu'il ne soit qu'un homme, ce qui est impossible. La vérité, c'est que les esprits qui reçoivent des ordres de ces gens-là et qui parlent quand ces gens-là le veulent sont chétifs et débiles, encore codacieux et impudents. Ils sont envoyés par Satan pour séduire et pour perdre ceux qui ne gardent pas fermement la foi qu'ils ont reçue au commencement par l'entremise de l'Église. Autrement dit, pour Irénée, Lorsque l'esprit de la prophétie est commandé humainement, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il ne s'agit pas d'une œuvre faite, comme il l'écrit, par l'entremise de l'Église. Il s'agit d'une œuvre qui consiste en définitive à nuire aux baptisés et à ceux qui sont dépositaires de la vraie foi. Pour cet aspect, dans le livre 2, Irénée dénonce le fait que les gnostiques n'exercent en réalité aucun charisme alors qu'on les trouve réellement dans la communauté chrétienne. Ils ne sont capables, dit-il, ni de rendre la vue aux aveugles et l'ouïe aux sourds, ni de chasser les démons, sauf ceux qu'ils envoient eux-mêmes à supposer qu'ils le fassent, comme euh, Marc le Lemage, dans le texte précédent, était soupçonné de le faire capables non plus de guérir les estropiés, les boiteux, les paralytiques, ni de rendre l'intégrité de leurs membres à ceux qu'un accident a rendu infirme. Bref, pas de charisme de guérison chez les gnostiques. Et il s'en faut de beaucoup qu'ils aient jamais ressuscité un mort comme l'a fait le Seigneur comme les apôtres l'ont fait par leur prière et comme il est arrivé, plus d'une fois dans la fraternité, en certains cas de nécessité, l'Église locale tout entière l'ayant demandé avec force jeûne et supplication, l'esprit de celui qui était mort est revenu et la vie de l'homme a été accordée aux prières des saints. Autrement dit, ce que les gnostiques ne font pas la communauté chrétienne le fait. Et de ce que la communauté chrétienne fait, de ces charismes authentiques qu'elle exerce, les gnostiques ne peuvent offrir finalement qu'une contrefaçon de type plus ou moins démoniaque à la manière des cultes païens. Irénée, à travers ce texte, nous montre donc en creux hein, ces... Euh, L'influence, le conditionnement de la polémique ici qui amène ce débat, il montre en creux ce que fait en plein la communauté chrétienne. Et effectivement, dans d'autres passages que je vais prendre maintenant, il décrit cet exercice des charismes. Il le décrit d'abord en s'appuyant sur l'apôtre Paul dans le livre 3, car l'apôtre Paul, dit-il dans l'Épître aux Corinthiens, a parlé avec précision des charismes des charismes prophétiques en l'occurrence. Et il connaît des hommes et des femmes qui prophétisent dans l'Église. Tandis, ce dont Irénée est le témoin à la fin du IIe siècle n'est pas une réalité tout à fait nouvelle. Plus d'une centaine d'années avant lui, au début de la prédication évangélique, notamment celle de Paul, ces mêmes réalités étaient en œuvre dans la communauté chrétienne. Alors, de quelle réalité s'agit-il Irénée les décrit dans le livre 2 et dans le Dans le livre 2, en son nom, c'est-à-dire au nom de Jésus, les authentiques disciples, après avoir reçu de lui la grâce, œuvrent pour le profit des autres hommes, selon le don que chacun a reçu de lui. Pour le profit des autres hommes, qui s'opposent ici à la nuisance des contrefaçons gnostiques en matière de charisme. Ces charismes authentiques les voici. Je poursuis la lecture de ce texte. Les uns chassent les démons. Alors que Marc le Mage et euh, les, les oracles euh, des cultes païens font intervenir les démons, les euh, chrétiens, eux, exercent ce charisme de chasser les démons. « Les uns chassent les démons en toute certitude et vérité, si bien que souvent, ceux-là même qui ont été ainsi purifiés des esprits mauvais, embrassent la foi et entrent dans l'Église. » Bref, les personnes qui sont délivrées par cette prière de la communauté chrétienne, du mal qui rongeait leur vie et leur cœur, elles sont libérées et elles entrent librement dans la communauté chrétienne qui les accueille et qui les admet au baptême. D'autres membres de la communauté, d'autres ont une connaissance anticipée de l'avenir, des visions, des paroles prophétiques. D'autres, encore, imposent les mains aux malades et leur rendent ainsi la santé. Il y a donc des charismes de prophétie, il y a des charismes de guérison. Et plus spectaculaire encore, pour nous, modernes, et même, comme nous l'avons dit, des morts, ont été ressuscités et sont demeurés avec nous un bon nombre d'années. Il y a donc aussi des charismes de résurrection des morts. » Et conclut cette énumération par l'interjection suivante, « Et quoi donc Il n'est pas possible de dire le nombre des charismes que, à travers le monde entier, l'Église a reçu de Dieu et que, au nom de Jésus-Christ qui fut crucifié sous Ponce-Pilate, elle met en œuvre chaque jour pour le profit des gentils, c'est-à-dire des païens, ne trompant personne et ne réclamant aucun argent. Donc, ni mensonge, ni supercherie, euh, ni appétit du lucre, l'Église offre gratuitement. Car, comme elle a reçu gratuitement de Dieu, dit Irénée, elle distribue aussi gratuitement, gratuitement, c'est l'ordre de la grâce, donc. Et cette grâce, ces, cette charisse, ces charismata qui se déploient dans la communauté chrétienne, eh bien, il faut comprendre que l'Église en vit d'une façon tout à fait opposée à celle des maîtres gnostiques. Ce texte, en fait, il faut le lire en écho au texte que j'ai lu précédemment où Irénée dénonçait en creux, ce qui est ici souligné en plein. Et puis dans le livre 5, un autre passage décrit cette même vitalité de l'Église qu'a connue Irénée. Sous le nom de « parfait », Paul désigne ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu et qui parlent toutes les langues grâce à cet Esprit, comme lui-même les parlait et comme nous entendons aussi nombre de frères dans l'Église qui possèdent des charismes prophétiques qui parlent toutes sortes de langues grâce à l'Esprit qui manifestent les secrets des hommes pour leur profit et expose les mystères de Dieu ces hommes-là l'apôtre les nomme également spirituels, c'est-à-dire tout simplement des hommes qui ont reçu l'Esprit-Saint et dans lesquels l'Esprit-Saint produit ses fruits de grâce que sont les charismes. Alors, parmi les charismes qui ont été évoqués dans le sillage, de, en particulier de la première épître de saint Paul apôtre aux Corinthiens, au chapitre 12 et 14, il faut remarquer au passage que, ces charismes, Eusèbe de Césarée, l'historien du début du IVe siècle, quand il a lu ces passages d'Irénée, ces passages l'ont frappé, Eusèbe, parce qu'il y a découvert la preuve d'une vitalité de la communauté chrétienne qui semble ensuite avoir diminué d'intensité. Et Euseb signale ces passages pour expliquer précisément qu'à l'époque d'Irénée, il y avait encore ces mani manifestations miraculeuses toutes proches de celles qui sont racontées dans le Nouveau Testament. Donc des dons de prophétie. et Irénée inclut largement sous ce titre les prophètes de l'Ancien Testament, qui bénéficiaient de la vision anticipée du Christ à venir, mais aussi ceux qui prophétisent dans les assemblées décrites dans le Nouveau Testament, et encore les membres de la communauté qui prophétisent encore à l'époque d'Irénée. Irénée nous parle de ces énigmatiques dons des langues. S'agit-il du parler ou du chanter en langue inintelligible qui se pratique encore dans les groupes de prière charismatiques et qui consiste à louer Dieu avec son cœur sans formuler des termes intelligibles à proprement parler, comme un enfant qui balbutie, qui gazouille, ou alors s'agit-il du don de parler une langue inconnue et d'être compris par quelqu'un d'autre dans cette langue, comme ce fut le cas pour les apôtres le jour de la Pentecôte, ce n'est pas très facile à discerner, mais il s'agit en tout cas d'une capacité surprenante qui est mise en œuvre dans la communauté chrétienne et qui n'est pas ordinaire. Irénée atteste aussi dans le passage que nous venons de voir l'existence de ces étonnantes paroles de connaissance qui sont une autre modalité du charisme de prophétie. Une personne dans l'assemblée a tout à coup la connaissance de quelque chose qu'elle ne devrait pas connaître naturellement, comme par exemple ce qui agite le cœur de quelqu'un d'autre. Et Irénée décrit ce cas de figure où une personne étrangère à la communauté chrétienne entre dans l'assemblée et voilà que les secrets de son cœur sont mis à nu cette personne reconnaît alors qu'elle est accueillie par Dieu, que Dieu est à l'œuvre dans cette assemblée et s'ouvre pour elle possiblement un chemin de conversion. Ce qui est frappant à propos de ce charisme de connaissance, c'est que lorsqu'Irénée l'introduit dans son texte, il reprend l'expression de 1 Corinthiens 12, 7 « pour le profit des hommes, pour le leur profit. Encore une fois, il ne s'agit pas de nuire à la personne, bien au contraire, il s'agit de l'aider à avancer sur un chemin de rencontre avec Dieu et d'union à lui. Et puis, il y a un dernier charisme dans la liste sur lequel j'insisterai un peu plus tard à la fin de la conférence, c'est le charisme qui consiste à exposer, à expliquer, exposer les mystères de la foi expliquer les écritures, bref, ce qu'on pourrait appeler une sorte de charisme d'exégèse, une exégèse dans l'Esprit Saint. Il faut clore cette liste par un terme qui est plus grand que tous les autres charismes et qui René met en valeur dans un passage célèbre du livre 4, c'est que tous ces charismes sont comme couronnés, coiffés par l'amour, l'agapé en grec, la charité, caritas en latin. Toute cette palette de charismes qui caractérise un disciple authentiquement pneumatique, hein, un chrétien authentiquement rempli de l'Esprit-Saint, eh bien, tous ces charismes ne sont pas ce qu'il y a de plus grand dans la vie chrétienne. Il y a plus grand encore, il y a les dons de foi, l'essence de Dieu par la foi, et plus encore, le don de l'amour. Ainsi, dans le livre 4, chapitre 33, après une longue énumération, Irénée conclut que chez un homme authentiquement charismatique, il y a enfin le don suréminent de l'amour, plus précieux que la connaissance, plus que la prophétie, supérieur à tous les autres charismes. Et immédiatement après avoir évoqué cette supériorité de la charité, ce qu'on appellerait aujourd'hui en théologie contemporaine la charité théologale, ce don que l'Esprit-Saint lui-même infuse dans l'âme du baptisé, du croyant, cette charité, elle est tellement grande qu'elle peut pousser à donner toute sa vie au risque même du martyre. Et Irénée embraye ainsi, de cette expression de la charité à la manifestation charismatique peut-être la plus éclatante à son époque, le martyr. Au paragraphe suivant du chapitre 33, c'est le paragraphe 9, dans le livre 4, voilà ce qu'il écrit. « L'Église, en tout lieu, à cause de son amour pour Dieu, envoie sans cesse au-devant d'elle une multitude de martyrs vers le Père. Tous les autres, c'est-à-dire les gnostiques, non seulement ils sont incapables de montrer cette chose chez eux, mais ils nient qu'un tel témoignage soit même nécessaire. Le vrai témoignage, à les en croire, c'est leur doctrine. Bref, chez les gnostiques, on cause, on parle, on spécule, on fait de la théologie éventuellement. Mais ce n'est pas une théologie qui saisit la patte humaine, ce n'est pas un christianisme incarné qui pousse à se donner, concrètement, existentiellement, à se donner tout entier en cette vie, jusqu'à la mort, au risque même du martyr. Et le raisonnement est frappant, c'est le même que celui qui était évoqué tout à l'heure à propos des énumérations de charismes, en plein ou en creux, hein eh bien de même que chez les gnostiques il n'y a pas de charisme authentique mais des contrefaçons de charisme, de même chez eux il n'y a pas non plus de martyrs. L'approche charismatique du martyr, elle a déjà été relevée par bien des commentateurs, notamment dans ce document qui fut mis en main, qui fut mis dans la main d'Irénée après les persécutions de l'Église de Lyon en 177 ce document qu'on connaît sous le titre de la lettre des euh, chrétiens, de, des martyrs de Lyon à leurs frères d'Asie et de Phrygie, une lettre dont Irénée fut chargé de porter une copie à l'évêque de Rome et le terre. Et quand on lit cette lettre, on s'aperçoit qu'à travers les martyrs de Lyon s'opèrent des prodiges, des signes éclatants de la présence de Dieu, comme si Jésus lui-même était en train de vivre sa passion et sa résurrection à travers eux. Et euh, ces signes sont tellement frappants qu'ils conduisent certains à la conversion et d'autres qui étaient par exemple tombés parce qu'ils avaient peur de mourir, à se relever et à entrer de plein pied dans une confession courageuse. De leur foi dans le livre 5 du contre les hérésies irénée insiste encore sur cet aspect hein, proprement charismatique du martyr les martyrs dit-il rendent témoignage et méprisent la mort non selon la faiblesse de la chair mais selon la promptitude de l'esprit car la faiblesse de la chair ainsi absorbée fait éclater la puissance de l'esprit. L'esprit, de son côté, en absorbant la faiblesse, reçoit en lui-même la chair en héritage. Autrement dit, quand quelqu'un vit l'épreuve du martyr dans la communauté chrétienne, c'est une véritable manifestation d'esprit saint à travers la faiblesse de la pâte humaine, une véritable démonstration de la gloire de Dieu, de sa puissance. Une véritable opération de l'esprit, comme le dit quelque part saint Paul, expression que reprend Irénée dans l'un des passages que nous avons cités et euh, qu'il reprend au terme d'une énumération de charisme. Autrement dit, une fois qu'on a repris ce petit tableau de l'activité charismatique de la communauté chrétienne à l'époque d'Irénée, il apparaît très clairement que cette communauté chrétienne, ce n'est pas tant une institution qu'un corps en vie. Un corps en vie qu'il faut appréhender avec toutes sortes d'images et ce sont ces images que je voudrais commenter brièvement dans un deuxième temps de mon exposé. Car ces images, elles disent l'ecclésiologie pneumatique d'Irénée. celle du chandelier à ses branches, celle de farine qui s'élève en une seule sous l'action de l'esprit saint, celle d'un arbre qui porte du fruit et, et comme fruit s'il vous plaît la vie elle-même, celle d'un vase qui contient un contenu vivant qui rajeunit, rajeunit même le vase qui le contient, ou encore celle d'une statue, une statue de sel. Qui, alors qu'on la dégrade, se régénère, ré se reconstitue. Toutes ces pages, elles disent la, de la communauté chrétienne. Elles disent que la communauté chrétienne est habitée par la vie même de Dieu, la vie de l'Esprit-Saint. Il y a cette branche, c'est dans le livre 5. Partout, en effet, l'Église prêche la vérité. Elle est le candélabre à sept lampes qui porte la lumière du Christ. Il faut la lire très probablement en écho avec l'Apocalypse, qui dit que devant Dieu, il y a sept lampes qui représentent les sept esprits de Dieu, autrement dit la plénitude de l'Esprit Saint et de ses dons. Mais il faut aussi la lire, cette image, en la rapportant à un passage antérieur du même livre saint, qui était une comparaison absurde destinée à discréditer les gnostiques. Les gnostiques prétendent que l'humain, la chair, ne peut pas avoir part à la vie divine, mais aussi à la vie tout court. Et Irénée les réfute de la manière suivante. C'est comme si, tout en prenant en main une éponge pleine d'eau ou une torche allumée, on prétendait que l'éponge est incapable d'avoir part à l'eau ou la torche à la lumière. Autrement dit, cette image d'une torche qui peut porter la lumière, comme le candélabre de l'Église, qui peut porter la lumière du Christ, il faut la comprendre d'une façon toute pneumatique, car c'est le contexte de ce passage. La chair, elle est capable de recevoir l'Esprit-Saint qui lui est communiqué. L'homme peut être pneumatisé, comme dirait saint Paul, hein, jusque dans son corps. L'homme peut être divinisé par l'Esprit-Saint jusque dans son corps. La chair peut avoir part à la vie de l'Esprit, comme une torche peut avoir part à la flamme, ou comme le candélabre à cette branche peut être le reposoir de la plénitude des dons de l'Esprit Saint. Autrement dit, à travers ce réseau d'images, il y a de toute évidence un dynamisme de l'Esprit Saint, dynamisme ici de vérité et incandescence de l'amour qui se manifeste. L'Église est donc le lieu du dynamisme. L'esprit. L'image, l'Esprit Saint cette fois-ci, sous une image aquatique, comme l'eau qui, des milliers de particules de farine sèche, est capable de tirer une seule pâte souple dont on fera le pain. C'est dans le livre 3, comme de farine sèche, on ne peut sans faire une seule pâte et un seul pain, ainsi nous qui étions une multitude, nous ne pouvions non plus devenir un dans le Christ Jésus sans l'eau venue du ciel. L'Esprit Saint, c'est donc cette eau baptismale, il est symbolisé par cette eau baptismale qui accomplit l'agrégation des fidèles baptisés au grand corps de l'Église, au grand corps vivant du Christ. La comparaison se poursuit, elle est intéressante, elle sera à mettre en relation avec le texte que je citerai ensuite. Donc, après avoir évoqué cette image de la pâte faite à partir des particules de farine grâce à l'eau venue du ciel, Irénée poursuit, « Comme la terre aride, si elle ne reçoit de l'eau, ne fructifie point. Ainsi nous-mêmes, qui n'étions d'abord que du bois sec, nous n'aurions jamais porté du fruit de vie, sans la pluie généreuse, venu dans haut car nos corps par le bain du baptême ont reçu l'union à l'incorruptibilité tandis que nos âmes l'ont reçu par l'esprit c'est pourquoi l'un et l'autre sont nécessaires le baptême d'eau le baptême d'esprit saint puisque l'un et l'autre contribuent à donner la vie de Dieu nouvelle image un arbre qui de sec qu'il était, peut se mettre à verdir et à fructifier, à porter un fruit, et ce fruit de l'Esprit Saint dans l'Église, ce n'est pas autre chose que la vie même de Dieu. C'est ce qu'on voit apparaître aussi à la fin de la démonstration de la prédication apostolique dans le chapitre 99. Irénée y évoque ceux qui refusent l'Esprit-Saint et ses dons. D'autres ne reçoivent pas les dons de l'Esprit-Saint et rejettent loin d'eux le charisme prophétique par lequel l'homme, lorsqu'il en est abreuvé, porte comme fruit la vie de Dieu. Ces gens dont parle Isaïe, car d'Isaïe, ils seront comme un térébinthe qui a perdu ses feuilles, « Et comme un jardin qui n'a pas d'eau, des gens de cette sorte ne sont d'aucune utilité à Dieu, puisqu'ils ne peuvent porter aucun fruit, » conclut Irénée. L'Église est le lieu de la fructification, la fructification par et dans l'Esprit-Saint, une fructification qui donne à tous les hommes de découvrir et de goûter la vie en Dieu, la fête de Dieu. L'image d'un genre différent, elle est assez connue, où cette fois-ci l'Esprit-Saint n'est plus tant comparé à de l'eau, mais toujours à un liquide, le parfum, le nectar précieux, contenu dans un vase excellent. C'est dans le livre 3. Il s'agit cette fois-ci de parler de la foi théologale, la foi vive que l'Esprit-Saint communique à tous les baptisés. « Cette foi que nous avons reçu de l'Église, nous la gardons avec soin, car sans cesse, sous l'action de l'Esprit de Dieu, tel un dépôt de grand prix renfermé dans un vase excellent, elle rajeunit et fait rajeunir le vase même qui la contient. » Autrement dit, l'Église est comme un contenant, un vase, qui est habité par un contenu vivant, un contenu dynamique, ce contenu communique la vie. C'est cette fois-ci donc le dynamisme de l'esprit comme un parfum, un parfum vivant. Un parfum vivant dont on vérifie la présence au sein de la communauté chrétienne à travers la foi vive qui l'habite, cette foi vive qui est elle-même un fruit de l'esprit, donc une charisme, là encore, on est toujours dans l'ordre de la grâce, des charismatins. Enfin, je termine ce petit tour d'horizon de toutes ces images dans l'ecclésiologie d'Irénée qui nous permettent de bien comprendre que l'Église est une réalité de l'ordre du vivant. Et cette fois-ci, nous nous rapprochons de l'image que nous allons maintenant serrer de plus près, c'est-à-dire parmi toutes ces réalités vivantes, le corps de l'homme. Cette image c'est du corps de la femme de Lot, dans le livre de la Genèse, qui fut transformée en statue de sel lorsque celle-ci se retourna sur la ruine de Sodome, qui fut, geste qui fut interprété comme un manque de foi, un manque d'en avant vers la vie avec Dieu. L'exégèse de euh, cette statue de sel chez Irénée est assez énigmatique, mais ce qui est sûr, c'est qu'il cristallise autour de cette statue de sel tirée du corps de la femme de Lot l'emblème, le symbole d'un corps vivant. Quoi qu'il lui arrive, même s'il s'effrite, même si on le démembre, même si on l'ampute, il se régénère. Ainsi, dans le livre 4, chapitre 31, Irénée parle des martyrs, des martyrs qui sont comme des membres de l'Église, continuellement arrachés. Et tandis que lui sont continuellement arrachés des membres, l'Église demeure la statue de celle inentamée, c'est-à-dire le soutien de la foi, affirme ses fils et les envoyant vers leur père. Et puis, quelques pages plus loin, dans le paragraphe 9 du chapitre 33, c'est dans le prolongement du texte sur les charismes et la charité qui débouche dans le martyr, Irénée souligne à nouveau que l'Église supporte toutes sortes de tourments, hein, sans cesse mutilée, dit-il, sur le champ, elle accroît ses membres et retrouve son intégrité de la même manière que son image, la femme de Lot, devenue statue de Tandis L'Église est une réalité habitée par une telle vitalité qu'elle se renouvelle sans cesse, qu'elle se régénère sans cesse par l'apparition de nouveaux membres, en particulier à l'occasion du martyr. Mais déjà, l'image de, de celle issue du corps de la femme de Lot nous rapproche maintenant d'une image qui nous est particulièrement familière si nous sommes lecteurs du Nouveau Testament et de Saint Paul, c'est l'Église comme un corps, un corps humain, n'importe quel corps, le corps du Christ, le corps du Christ dont l'âme est en sorte l'Esprit-Saint. Cette image polynienne, c'est le troisième volet de mon exposé, Irénée la reprend, il l'étend et il l'approfondit. En fait, si j'avais davantage de temps, je pourrais reprendre en partie la démonstration que j'avais essayé de faire au colloque du mois d'octobre à l'Université catholique de Lyon sur Irénée et l'unité, la théologie de l'unité, hein, où j'essayais de montrer comment tout un riche réseau d'images s'organise autour du motif du corps humain. Comme si le Verbe de Dieu se façonnait plusieurs corps, des corps à travers lesquels il se communique, il se révèle. La nature, un corps cosmique, L'histoire, un corps d'événements. Les Écritures, un corps scripturaire, un corps dénoncé. La foi de l'Église et ses vérités de foi qui s'articulent entre elles comme un corps de doctrine. Mais bien sûr, tous ces corps sont dérivés de l'image polynienne, du corps ecclésial, et c'est sur cette image qu'il nous faut maintenant mettre l'accent. Cette image, Irénée la déploie et la précise. Il l'étend. Il l'étend en quelque sorte à travers tout l'Ancien Testament et remonte même jusqu'à Adam à la faveur d'une comparaison très suggestive. Dans le livre 3, juste avant d'introduire l'image du vase qui rajeunit, il explique que l'Esprit-Saint a été déposé dans l'Église comme le souffle de vie avait été déposé en Adam dans cet ouvrage de glaise que Dieu avait modelé, C'est à l'Église elle-même, en effet, écrit Irénée, qu'a été confié le don de Dieu, comme l'avait été le souffle à l'ouvrage modelé, c'est-à-dire le corps d'Adam, afin que tous les membres de l'Église puissent y avoir part et être par là vivifiés. « C'est en elle, l'Église, qu'a été déposée la communion avec le Christ, c'est-à-dire l'Esprit Saint. » Il y a un parallèle à effectuer entre le corps singulier d'Adam qui reçoit l'animation, le souffle de vie, et le corps du nouvel Adam, son corps ecclésial, qui au jour de la Pentecôte reçoit son animation en étant rempli de l'Esprit Saint. Encore, Irénée l'étant aussi dans l'Ancien Testament jusqu'aux prophètes. Les prophètes, dit-il dans un très beau passage du livre 4, au chapitre 33, étaient aussi les membres du Christ. Et cette ecclésiologie extensive qui va embrasser dans le peuple d'Israël, en particulier les justes, et les prophètes, elle est reprise dans un paragraphe le, paragraphe, le chapitre 6, de la démonstration de la prédication des apôtres. Le Verbe de Dieu, il dit Irénée, le Fils de Dieu, Jésus-Christ notre Seigneur, est apparu aux prophètes selon le trait distinctif de leur prophétie et la nature particulière des économies, c'est-à-dire des actes de salut en faveur des hommes posés par le Père. Donc, pour Irénée, il est clair que Jésus, déjà, dans le mystère de son incarnation, de sa Pâque, s'est manifesté, parce qu'il est le Verbe de Dieu qui transcende le temps, aux membres du peuple saint, dans l'Ancien Testament, et en particulier aux prophètes. Irénée, donc, agrège ces gens de l'ancienne alliance d'une façon très audacieuse au corps vivant de l'Église. Autre aspect particulièrement inventif, cette fois-ci, ce n'est plus en amont de, du mystère du Christ, mais en aval qu'Irénée va préciser le, euh, la consistance, l'organicité de ce corps qu'est l'Église. L'Église, dit Irénée, dans... Euh, un passage, là encore, central du livre 4, toujours au chapitre 33, hein, euh, où il énumère les composantes de ce qui fait la connaissance vraie, par opposition à la soi-disant connaissance, hein, la prétendue gnose des soi-disant gnostiques. Irénée, il dit que la connaissance vraie, elle comporte l'enseignement des apôtres, l'organisme originel de l'Église, Répandu à travers le monde entier, est la marque distinctive du corps du Christ consistant dans la succession des évêques auxquels les apôtres remirent chaque église locale. Le vocabulaire que l'on peut appréhender en partie par un fragment grec d'Irénée et aussi par la version latine nous montre qu'il s'agit d'un vocabulaire anatomique. Irénée parle de l'Église de l'Église dans ce qu'elle a de plus antique, c'est-à-dire sa fondation apostolique qui touche le mystère du Christ et qui le transmet. Il parle d'un « système », c'est-à-dire en grec une réalité composée, un tout qui est fait de parties qui se tiennent harmonieusement les unes les autres si on transpose cela dans le registre anatomique, eh bien c'est la définition d'un corps, d'un corps organique. Et c'est la raison pour laquelle le traducteur des sources chrétiennes, Adelin Rousseau, a traduit cette expression « archaïon systema hein, » par l'organisme originel de l'Église. Et cet organisme originel qui vient jusqu'à nous, qui nous inclut, de même qu'il s'étend en amont jusqu'au prophète de l'Ancienne Alliance, il a une tête, le Christ, c'est l'ecclésiologie polynienne du Christ total, tête et membre, hein, tête et corps. Ce, cet organisme, il a donc une tête, mais il a aussi, nous dit Irénée, une marque distinctive, un caractère. Et ce caractère du corps du Christ, c'est la succession des évêques, la succession épiscopale, ces évêques auxquels les apôtres remirent chaque église locale. Caractère, c'est un terme qui apparaît à maintes reprises chez Irénée, et dont on pourrait, si on mobilisait d'autres textes, ce que je ne fais pas ici, dont on pourrait mieux cerner le sens. Il s'agit tout à la fois des contours extérieurs d'une image, d'un trait distinctif par lequel on, connaît, on reconnaît, par exemple, un visage, mais il s'agit aussi de la forme qui structure du dedans, une réalité structurante. Autrement dit, la succession apostolique, ce n'est pas là encore une simple institution, c'est une réalité de grâce par laquelle l'Esprit-Saint, du dedans, structure, informe le corps vivant de l'Église. Autre image qui mérite d'être signalée rapidement, car elle est très audacieuse, c'est qu'Irénée présente très souvent l'Église comme un corps maternel, comme une maman, une maman qui donne le sein à son petit, et qui ne donne pas autre chose en réalité que la mamelle de Dieu, la mamelle de la vie divine. Il s'agit dans l'Église de boire à la source, et cette source qu'est le Christ, et de recevoir l'Esprit Saint qui est communication divine. Ici, je les passe en revue rapidement, dans le livre 3, hein. Irénée parle de l'Esprit, l'Esprit qui est vérité, et il indique que ceux qui s'excluent de l'Église s'excluent de l'Esprit Saint parce qu'ils ne se nourrissent pas, je cite, « aux mamelles de leur mère en vue de la vie ». Ils ne reçoivent pas cette vie divine. Et, poursuit Irénée, ils n'ont point part à la source limpide qui coule du corps du Christ image avec des harmoniques eucharistiques beaucoup plus évidentes dans le livre 4 « Comme à de petits enfants, le pain parfait du Père se donna à nous sous forme de lait ce fut la première venue du Christ, sa venue comme homme afin que nourri pour ainsi dire à la mamelle de sa chair et accoutumé par une telle lactation à manger et à boire le Verbe de Dieu, autrement dit, en s'approchant du Christ et du mystère de l'incarnation, hein, en allant jusqu'à euh, la chair du Christ, hein, l'image est très audacieuse, la mamelle de sa chair, ce n'est pas autre chose que l'on mange et que l'on boit que le Verbe de Dieu lui-même, que Dieu lui-même donc en la personne de son Fils, de son Verbe. Et ce faisant, nous sommes rendus capables de garder, dit Irénée, en nous-mêmes, le pain de l'immortalité, donc accent eucharistique évident, ce pain de l'immortalité qui est l'Esprit du Père, cette vie divine, hein, comme concentrée dans l'Esprit Saint, répandue dans les cœurs des croyants, répandue dans l'Église. Car, poursuit Irénée, et c'est de là que vient l'image, elle est empruntée une nouvelle fois à saint Paul, L'apôtre avait le pouvoir de donner la nourriture solide, car à tous ceux à qui les apôtres imposaient les mains, tout cela recevait l'Esprit Saint, qui est la nourriture de vie. Autrement dit, ce que les apôtres ont transmis par le canal de la succession apostolique, là encore, ce ne sont pas des informations, ce ne sont pas des dossiers comme le feraient des ministres qui se succèdent au sein d'un ministère de la République, par exemple. C'est une vie, c'est la vie même de Dieu, c'est l'Esprit Saint communiqué. Et je voudrais terminer euh, cette approche hein, des, des images corporelles de la vie de l'Église qui montre combien Irénée a étendu et approfondi euh, l'intuition de Paul. C'est dans le livre 5 cette fois-ci, ce qu'il est question de, de téter à la mamelle, hein, c ce sont les Écritures elles-mêmes. « Il faut nous réfugier auprès de l'Église, dit Irénée, nous allaiter de son sein et nous nourrir des Écritures du Seigneur. Car l'Église a été plantée comme un paradis dans le monde. Tu mangeras donc du fruit de tous les arbres du paradis, dit l'Esprit de Dieu. » Ce qui veut dire mange de toute écriture du Seigneur. une magnifique image qui permet de combiner plusieurs que nous avons vues jusqu'à présent. L'image de la lactation, donc l'image anatomique, mais aussi l'image végétale du jardin et des arbres qui portent du fruit. Ici, les, les arbres, ce sont les saintes écritures. Et bien, dans ce corps, Quatrième point de mon exposé, il y a une touche tout à fait irénéenne que nous venons d'entrevoir en dégageant la notion de succession apostolique. Cette touche, c'est le charisme singulier dont sont revêtus les presbytres, c'est-à-dire en grec, les anciens. Et par presbytres, on entend en réalité « les évêques, successeurs des apôtres ». Les deux termes valent l'un pour l'autre et sont interchangeables en général sous la plume d'Irénée et des pères de l'Église de cette époque. Eh bien, on découvre à travers plusieurs textes que les presbytres, comme les apôtres qui les ont précédés, comme les prophètes, comme les docteurs, une, cette énumération à trois termes, elle provient de la première épître aux Corinthiens, 1 hein, Corinthiens 12, 28, hein, « Apôtres, prophètes, docteurs sont des opérations de l'Esprit, » dit saint Paul. Et c'est dans ce domaine de la grâce, encore une fois, autrement dit, apôtres, prophètes et docteurs sont des grâces, sont des charismes offerts. Chrétienne qui fleurissent dans la communauté chrétienne pour le bien et l'édification de toute la communauté chrétienne. Et Irénée reprend ce verset à Corinthiens 12, 28 dans un autre passage, livre 4, où il écrit Paul enseigne le lieu où on trouvera les presbytres. Dieu, dit-il, a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres deuxièmement, les prophètes, troisièmement, les docteurs. Irénée ajoute, ce qui montre, il, est, il a clairement en vue une conception charismatique de ces trois réalités-là, c'est en effet là où furent déposés les charismes de Dieu, donc prophètes et docteur, c'est là qu'il faut s'instruire de la vérité, c'est-à-dire auprès de ceux en qui se trouvent réunis la succession dans l'Église depuis les apôtres, l'intégrité inattaquable de la conduite et, troisièmement, la pureté incorruptible de la parole. Ces hommes-là, des presbytres, donc gardent notre foi, notre foi au seul Dieu qui a créé toute chose, ils font croître notre amour envers le Fils de Dieu qui accomplit pour nous de si grandes économies et enfin, Troisièmement, il nous explique les écritures en toute sûreté. Donc, Irénée construit ce passage sur un rythme évidemment ternaire qui répond à la définition de ces charismata déposés dans l'Église, apôtres, prophètes et docteurs. Et il semble que ces grâces confluent dans les successeurs des apôtres pour qu'ils soient rendus capables de nous exposer ce qui leur a été transmis. Il s'agit en fait d'un charisme d'interprétation qui est connu sous l'expression latine de charisma veritatis, chertum ou kertum si vous préférez, une expression du livre 4 qui a fait couler beaucoup d'encre les presbytres sont revêtus non pas du charisme des apôtres qui eux, dit Irénée, avaient une connaissance parfaite du mystère du Christ mais ils sont revêtus d'un autre charisme le charisme très sûr le charisme certain de la vérité cette expression elle a fait couler beaucoup d'encre elle mériterait longuement euh, son contenu disons que comme la expliquait Isabelle des dans un article de 1987 sur cette notion. Il y a dans le charisme très sûr de la vérité des successeurs des apôtres une dimension objective, c'est la vérité révélée et transmise elle-même, un contenu doctrinal, mais il y a aussi une dimension subjective, c'est-à-dire que le sujet humain qui devient successeur des apôtres reçoit avec la succession apostolique la capacité d'exposer, d'expliquer la vérité révélée. De cela, Irénée nous donne un superbe exemple, et j'arrive au terme de mon exposé, en présentant dans le livre 4, l'Église comme ce corps dont la tête est le Christ, et quand on s'insère par le baptême dans ce corps, eh bien, on devient rattaché à la tête par les jointures de distribution, les ligaments, les articulations que sont les apôtres et leurs successeurs, et l'effet produit, c'est que, je cite Irénée, « Toute parole des Écritures aura pour cet homme-là, qui devient chrétien, qui s'insère dans le corps du Christ, toute parole des Écritures aura pour lui une signification pleinement assurée. » Pourvu, poursuit Irénée, qu'ils lisent ces Écritures d'une manière attentive auprès des presbytres qui sont dans l'Église, puisque c'est auprès d'eux que se trouve la doctrine des apôtres. Autrement dit, le système nerveux du corps du Christ qu'est l'Église, ce corps animé par l'Esprit-Saint, façonné par l'Esprit-Saint, ce système nerveux, en quelque sorte, hein, communique la juste interprétation des Écritures. On biberonne hein, les Écritures à la mamelle du corps de l'Église, mais on reçoit aussi dans ce lait la capacité de les interpréter. Et ces Écritures. De... Et cela, c'est en particulier la mission des successeurs des apôtres, mais c'est aussi la capacité dont l'Esprit-Saint revêt ceux qui lisent les Écritures à l'école des successeurs des Apôtres. En conclusion, je voudrais vous offrir un rapprochement littéraire particulièrement suggestif. C'est le dernier point de mon exposé, le cinquième volet sur votre plan. Rapprochez tout simplement de deux phrases. Tout à l'heure, nous évoquions dans le livre 2 l'expression de ces nombreux charismes qu'Irénée énumère. Et Irénée poursuit et achève cette énumération par une interjection en grec, tigare, que le traducteur a rendue ici par Et quoi donc Il n'est pas possible de dire le nombre des charismes que, à travers le monde entier, l'Église a reçus de Dieu. Et bien, cette expression Et quoi donc Il n'est pas possible de on la retrouve littéralement en grec dans un autre passage du livre 5 où cette fois-ci, Irénée n'énumère pas des charismes, mais il énumère les organes du corps humain. Un corps qu'il décrit en s'émerveillant de sa composition, une composition qui, selon lui, atteste la grande et profonde sagesse de Dieu. Donc il énumère tous les organes qui lui viennent à l'esprit, et il conclut, et que sais-je encore, Tigare, qu'on pourrait encore traduire ici, par et quoi donc car il est impossible d'énumérer tous les éléments constitutifs de l'organisme humain. Je joue simplement ici de ce rapprochement littéraire, parce que ce rapprochement littéraire dit quelque chose euh, par le parallélisme de construction, me semble-t-il, dit quelque chose de ce qu'Irénée et de en termes d'imaginaire théologique, à savoir l'idée que les charismes dans l'Église sont à exercer de manière dont les organes s'articulent, s'ordonnent harmonieusement les uns par rapport aux autres, dans le corps humain. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je remercie euh, euh, frère Sylvain pour euh, cette, euh, cette belle communication, cette belle conférence que vous nous avez donnée euh, dans des conditions techniques euh, ben, voilà, pas, pas toujours simples hein. on le fait avec le distanciel mais voilà, on se débrouille plutôt bien euh, j'en profite pour signaler donc, comme cela vous avez sûrement euh, vous avez pu le lire sur la page d'accueil que les locaux de l'UCLI euh, devront fermer à 19h45 le temps des questions va être du coup ramassé je vais être obligé d'être sélectif euh, pour en sélectionner quelques-unes. Euh, alors, j'en ai déjà euh, voilà, quelques-unes là. Euh, donc, la première question, on va commencer. Euh, donc, euh, Frère Sylvain, euh, donc je, voilà, voici la question. On voit bien qu'aujourd'hui, l'Église est très réservée à l'égard des charismes tels que les décrets Saint-Irénée. Comment cela s'explique-t-il « Est-ce qu'elle n'est pas dans un excès de prudence ?» Fin de la question. Eh bien, euh, je crois qu'on touche ici du doigt à la grande difficulté, hein, et Saint-Paul l'avait déjà envisagé quand il invite les, les Thessaloniciens, à la fin de la première épître aux Thessaloniciens, à discerner, à ne pas euh, éteindre la vitalité de l'Esprit Saint dans l'Église, à ne pas éteindre les charismes, à ne pas éteindre l'esprit, comme il dit, hein, mais à discerner et à ne garder que ceux qui portent réellement du fruit. Et ce charisme de discernement, parce que c'est aussi un charisme, eh bien c'est en particulier aux successeurs des apôtres, aux pasteurs de l'Église, qu'il revient de l'exercer. Alors ce, cet exercice des charismes, euh, n'est jamais euh, une réalité parfaitement infaillible. Elle engage euh, la foi, mais euh, elle engage aussi une certaine prudence. Et on voit bien qu'ici, on marche sur une certaine ligne de crête. Mais cette ligne de crête, et j'achève ma réponse de cette manière, on la retrouve, vous savez, dans la vie des saints. On voit bien que dans la vie des saints, l'Esprit de Dieu fait fleurir toutes sortes de réalités qui sont de l'ordre de la grâce, et il faut du temps pour que l'Église digère, accueille hein, ces, ces manifestations-là, parce que il arrive malheureusement que ces manifestations, comme c'était le cas à l'époque d'Irénée avec les gnostiques, soient refaites. Une autre, euh, une autre question, euh, frère Sylvain. Euh, plus en lien avec, euh, avec Saint Paul. Euh, donc, on trouve, euh, vous l'avez souligné à un moment dans votre conférence, l'expression charisme, charismata en grec euh, dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre 12, dans les premiers versets. Euh, Est-ce que euh, finalement ici, euh, voilà, il n'y aurait, aurait pas chez Paul euh, la source scripturaire de cette intuition irénéenne de l'Église unifiée par l'Espritien dans la diversité de ses composantes. Ah oui, je crois que c'est tout à fait juste hein, le fait que, que Irénée reprenne au moins à deux reprises, je, je n'ai pas ici le volume hein, des du contre les hérésies pour vérifier le nombre d'occurrences de ces versets, mais à deux reprises au moins, Irénée reprend cette énumération qui place hein, les dons de Dieu que sont les apôtres, les prophètes, les enseignants, hein, sur la ligne du charisme. Et sans aucun doute, il trouve ici, mais euh, pas seulement euh, dans le domaine des charismes, dans bien d'autres domaines, Paul, euh, Paul fournit à Irénée une véritable pépinière, Irénée, en fait, déploie souvent ce qu'il a trouvé euh, à un état peut-être plus euh, germinatif dans les Épîtres de Paul. Une autre question, euh, y a-t-il une dimension eschatologique dans la vision d'Irénée des charismes, c'est-à-dire un signe du royaume réalisé et à venir. Oui, je crois. Euh, il est toujours délicat de, de parler de l'eschatologie irénéenne, mais euh, de toute évidence, ces signes développent, euh, ces signes euh, signifient la présence de l'Esprit-Saint à l'œuvre dans la communauté chrétienne. Or cette présence de l'esprit saint, comme elle a été prophétisée par exemple par le prophète Joël, elle ressortit à une nouvelle étape de l'histoire du salut. Et cette étape, c'est celle qu'on appelle les derniers temps. Le souci, c'est que il est difficile de discerner dans une temporalité terrestre ces derniers temps, puisque ces derniers temps, ils ont commencé, pour ainsi dire, avec le Christ et son mystère pascal avec l'effusion pentecostale de l'Esprit-Saint, et euh, ils s'étendent jusqu'à nous, ils s'étendront peut-être euh, à l'histoire des hommes pendant des centaines et des milliers d'années encore. Or, en la matière, Irénée a développé une approche eschatologique qui est plus délicate et qui, de fait, n'a pas été retenue par le discernement du magistère de l'Église. Donc, on peut avoir une réponse plus prudentielle, si vous voulez, hein, en disant que les charismes sont l'expression du don de l'Esprit-Saint dans les derniers temps, mais ces derniers temps ne signifie pas que la parousie va avoir lieu euh, tout de suite ou demain, simplement que cette parousie, elle est imminente, et elle est imminente depuis euh, la résurrection du Christ. Une der... Une dernière question euh, euh, au sujet, euh, alors voilà, au sujet du martyr. Vous avez développé euh, le martyr au fond comme le prolongement en acte euh, du charisme de la charité. Euh, comment, euh, pour vous, il n'y a pas ici une vision euh, de du martyr qui serait dans une dynamique d'une forme d'exaltation de, de la mort, et, euh, au détriment euh, d'une exaltation de la vie. Alors, c'est difficile d'accuser Irénée de, de ne pas déployer euh, une théologie euh, qui soit une exaltation de la vie. Hein, tout le monde connaît euh, la grande phrase, hein, le, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Euh, donc, de ce côté-là, toute la doctrine de la divinisation dont Irénée est l'un des pionniers parmi les pères grecs euh, nous font écarter euh, sans, sans réserve hein, cette accusation. Mais de fait, cette culture de la vie dans l'Esprit-Saint, hein, Irénée, eh bien, il, euh, il essaye de, de la comprendre et de l'élaborer de sur l'horizon existentiel concret du martyre. Hein, les martyrs de Lyon en 177 on dit, mais cela n'est pas facile à vérifier, qu'Irénée lui-même est mort martyr en 202. Donc le martyr, pour lui, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une expérience concrète. Hein, il succède à un évêque, Autain, qui est mort martyr. Qui lui a transmis à Smyrne euh, toute la vitalité reçue lui-même, euh, de saint- jean à savoir polycarpe est mort martyr hein. donc cette réalité du martyre elle est une réalité cuisante dans la communauté chrétienne et je pense que euh, cette théologie d'irénée il ne faut pas la... ce n'est pas une, une spéculation de salon si vous voulez. Hein. Donc euh, cette théologie, euh, c'est une réponse à des questions qui lui sont posées concrètement euh, sous euh, la, la pression de la gnose en particulier. Hein, et cette théologie, eh bien, elle s'élabore dans le contexte euh, réel du martyr. Donc euh, c'est sans doute ce qui explique que euh, Irénée ne, ne bat pas en brèche cette réalité-là. Et pour lui, c'est vraiment ce qui distingue les membres de la communauté chrétienne des membres de la communauté gnostique qui, eux, ne vont pas jusqu'à incarner dans leur vie ce soi-disant enseignement qu'ils reçoivent. Là encore, on voit qu'il ne s'agit pas tant d'un enseignement au sens d'une doctrine faite d'idées, de concepts, il s'agit d'une vie, hein, d'une vie à, à déployer concrètement dans l'espace de sa vie terrestre et une vie qui vient d'en haut et qui euh, nous soulève déjà dans la relation avec Dieu, dans l'union à Dieu. Merci. Euh, alors, euh, pendant que vous répondiez une toute ultime question, je voudrais faire droit à celle-ci pour qu'il n'y ait aucune frustration et puis on arrêtera là. Euh, Irénée reconnaît-il les charismes plus simples des fidèles alors, il y a là une référence à Lumen gentium. Euh, voilà la question. Je, je pense que, euh, par charisme, euh, Irénée a plutôt à l'esprit les réalités qui attestent d'une façon euh, sensible la présence de l'Esprit-Saint à l'œuvre dans la communauté chrétienne. Euh, ces charismes, plus ordinaires, hein, tels qu'on les évoque aujourd'hui dans l'enseignement de l'Église, il ne les mépriserait sans aucun doute pas, mais euh, ce n'est sans doute pas cela qu'il a à l'esprit. Merci. Et eh bien, écoutez, euh, voilà, nous allons clôturer euh, cette soirée autour de Lyon. Euh, nous étions, vous étiez, plus exactement. Une cinquantaine de personnes à être connectées, ce qui, voilà, ce qui est quand même un beau succès pour cette conférence en ligne. Nous, nous commençons à nous y, nous y exercer à la Faculté de théologie de l'Université catholique de Lyon. Je remercie encore vivement le frère Sylvain tout d'abord pour sa conférence, très stimulante pour l'esprit et pour notre vie spirituelle aussi. Euh, je le remercie aussi pour ses réponses synthétiques à, à, aux questions que, que vous avez posées et auxquelles nous avons essayé de, voilà, de, de faire honneur. Euh, voilà, je vous signale que si vous voulez voilà, continuer à, à travailler, à découvrir Saint-Irénée, je vous renvoie à notre, à notre page sur donc, le site de, de la Faculté de théologie de l'Université catholique de Lyon où vous aurez des renvois aux conférences qui ont été données pendant le colloque international. Cette conférence de ce soir euh, est également enregistrée, sera disponible d'ici quelques jours en ligne. Vous pourrez la revisionner ou envoyer le lien pour que des personnes que vous connaissez, susceptibles d'être intéressées, puissent également la suivre euh, depuis, depuis chez elles. Et puis bien sûr, ben, nous allons continuer euh, euh, nos recherches théologiques euh, et, et littéraires sur cette grande figure qui est, est Saint-Irénée de Lyon, un des premiers donc, évêques ici en Gaule. Voilà, bonne soirée à tous encore, merci encore au frère Sylvain, et au plaisir de vous retrouver pour d'autres conférences en ligne sur notre site théologie.uclis.fr. Bonne soirée